Ces trois images, il va falloir trouver le pont commun entre ces trois images. Par contre, si quelqu'un donne une réponse mieux, je l'accepterai même si c'est pas le premier. Moi, j'avais dit des gens moches de travers. <rire> <rire> bah, ben, c'est trois acteurs porno. <rire> J'étais sûr qu'il ne l'avait pas. C'est pas pas. pas. Citez-moi. Deux burgers du McDonald's qui ne commencent pas par le mot Mac Allez Cyril, non. fais moi plaisir. Bah, y avait, y avait... Attends, je le Royal, cheese, le, Royal y avait... cheese, le Royal Cheese... Le Royal Cheese c'est... C'est... C'est... Ça vient d'où ça Ça vient de Quick en fait. Les bon, parodies bro, bro, les parents là ils se disent que vous êtes des merdes, vraiment. <rire> un, les mecs sont jamais <rire> allés allez, au McDo. C'est très simple il faut retrouver le jeu que regarde ma mère Ma mère ne connaît pas les jeux vidéo Elle vous dit ce qu'elle voit Ou ce qu'elle comprend Enfin c'est pas des bonhommes c'est des animaux Le orange on dirait une sorte de petit renard Le bleu on dirait euh... Je sais pas trop okay. Trouver la chanson c'est facile Le euh, samedi au monoprix Y'a des réductions des chips j'ai un gros fusil et je m'en vais faire la DCO, guerre. T'as pris ma feuille, je connais non, pas ouais. la suite en fait. Tu <rire> que je me casse, là Je suis le mari d'Isabelle Balkany. Et je tiens dans ma main ben, un billet de Patrick 500 Balkany. euros. Qui suis-je De quelle couleur est mon billet Violet et Patrick, non, violet Mais t'as juste dit euh, Balkany Balkany. J'ai bon. dit Balkany, violet, Alors, attendez. Et les billets sont roses, hein. ils sont pas vraiment violets, mais, mais on valide. Ah, exactement. Ouais, ouais, ouais, ouais. ouais. Ah, c'est Est-ce qu'on entendre bon Olivier des qui des a une chaîne à 3 millions d'abonnés sur YouTube puis, Je crois que j'ai dit jaune à un moment. Oui, oui, t'as dit jaune à un moment, oh. mais je vais pas dire... Quand tu dis toutes les couleurs... Je veux pas valider, je suis désolé Ah, il y, y a un petit bonhomme Ça y est, j'ai vu le héros C'est le petit bonhomme, c'est avec un petit chapeau vert euh, Il vit dans la forêt Bah c'est ce petit bonhomme vert là Qui est... Qu est, est qui est dans la forêt là euh... oui. Comme Kéry La front. Oui. Ah c'est... Oui. <rire> un... Nous avons fait deux films <rire> Et bientôt trois avec un humour très français Et de droite, nous avons réalisé plus de 12 millions d'entrées Qui suis-je et quel est le film Question Clavier Et question Clavier C'est... Cyril Calepoint. Ah Thomas, Ça tu es Attendez, j'ai dit Christian Clavier Oui, mais il a dit le nom du film d'abord, après Et Christian Clavier, c'était « Qu'est-ce qu'on a fait, au oh bon Dieu »« Est-ce qu'on peut parler de ce film ?» Non Oui. Non non. Non, non Si ah, okay. Olivier, un truc ah, à dire Non, pas du tout. Pas du tout. J'ai envie d'avoir <rire> le 3. Euh, voilà. Attends, t'as ah le 3 Ah ouais. Oui, je... Okay. Je me dis je, je, jusqu'où ils vont aller ah <rire> <rire> Ils vont aller voir Dieu Rires Depuis c'était fait, un fort Ça veut dire merci, merci beaucoup Franck Christian Maintenant Thomas, à toi de terminer cette émission Éviter les burgers